Bienvenue à cette capsule d'initiation à SPSS. On va voir cette fois-ci comment télécharger un fichier de micro-données à partir de la base de données ODESI. On va télécharger le recensement de la population 2016. C'est ce qu'on appelle un fichier de microdonnées à grande diffusion ou FMGD qui a subi certaines procédures pour assurer euh, la confidentialité, l'anonymat des répondants. Il se distingue donc de ce qu'on appelle le fichier de données protégé qui est disponible sur demande seulement. Dans le FMGD, on retrouve 2,7 de, de la population canadienne et donc un échantillon de 930 421 répondants. C'est un très gros fichier, ça peut être un peu intimidant pour ceux qui sont habitués de travailler avec un, un fichier de données d'une cinquantaine d'observations. Mais dans l'absolu, au niveau des procédures techniques dans SPSS, un très gros ou un très petit échantillon, ça ne change pas grand-chose. Ça change quelque chose au niveau des, des précautions méthodologiques à prendre, euh, au niveau de l'interprétation des résultats. Mais puisqu'on ne fait pas d'analyse quantitative en bonne et due forme, on n'aura pas vraiment euh, à s'en soucier. On retrouve 123 variables dans ce fichier-là, ce qui est relativement facile à gérer. Il y a des enquêtes de Statistique Canada où on trouve plus de 1000 variables. Allons donc directement dans la base de données Odesi ADESI.ca, avec votre proxy ou VPN activé. Je ne ferai pas de présentation en bonne et du forme de la base de données Odesi. On y retrouve, entre autres, tous les fichiers de micro-données de Statistique Canada. Et donc, je vais limiter les collections à Statistique Canada Microdonnées. Je peux chercher par titre, par mot-clé, etc. Je vais faire ça très simple. Recensement 2016, c'est ce qu'on cherche. Le premier résultat est celui qui m'intéresse, recensement de la population, fichier des particuliers. On peut explorer les variables pertinentes, la méthodologie, la documentation, mais ce que je veux, c'est télécharger le fichier. Je clique donc sur ici l'onglet Explorer et télécharger, ce qui nous ouvre un nouvel onglet dans notre naviga navigateur, où on peut encore là explorer les métadonnées, c'est-à-dire la documentation, on peut aller voir les tables de fréquence des différentes de chacune des variables. On peut faire des tableaux, on peut faire de l'analyse en ligne. Nous, ce qu'on veut, c'est télé télécharger le fichier en format SPSS. On va donc cliquer sur le petit icône de disquette qui se trouve ici. On choisit notre format SPSS. Par défaut, la documentation en format PDF va être téléchargée et on clique sur « Téléchargement ». Ça nous télécharge un fichier compressé point .zip. Et une fois téléchargé, on n'a qu'à ouvrir notre dossier, on fait un clic droit et on décompresse. On se retrouve avec un dossier contenant le guide de l'usager en format PDF et la base de données SPSS en format SAV.SAV. SAV. On n'a qu'à double-cliquer sur le fichier .SAV. Si notre logiciel est bien installé sur notre poste, il va ouvrir par défaut. Et donc voilà tout simplement comment télécharger fichier du recensement de la base de données ADISY. À, à la prochaine, merci!